Là, tu vois, en gros c'est de partir de là Mamma mia Là où c'est peint le début, je glisse un peu Là je roule, je roule Salut les gars c'est William Fontenoy. j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est la vidéo du vertige On est sur les hauteurs de Grenoble, vous voyez Grenoble juste derrière moi On est tout en haut, ça s'appelle le fort du Saint-Ena, ici, très connu Et aujourd'hui eh ben on va tenter des trucs euh, très chauds, genre euh, sauter de là à là là-bas Vous allez voir on a ras la falaise, on va risquer sa vie, très dangereux Donc pensez déjà à vous abonner, à liker et euh, juste regarde Attends, vas-y marche On va voir qui a le plus peur là, euh, je, là. Je, je crois que c'est le caméraman aujourd'hui qui aura le plus peur Il a pas l'air très serein, je sais pas pourquoi Y'a rien, salut Du coup bah je me filme tout seul alors ouais il y a un peu de vide ouais il est pas serein aujourd'hui Allez on va aller là à ras la crête on va aller vous montrer comment ça se passe là Avant d'arriver sur cette crête il faut déjà monter puisque j'ai le trial bah je vais pas le porter On va le faire avec le vélo Il y a un peu de vide ici Tu veux venir voir ou pas Non non <rire> Moi ça va j'ai pas le vertige, je vais te prendre la caméra pour leur montrer quand même Regardez où on arrive Oh lolo, voilà où on est Un truc comme ça D'ailleurs moi j'habite par là là, quelque part par là Ça va tu veux toujours pas venir ouais. Je dois continuer alors Alors mon défi, je vais vous montrer premier défi Ça va être de sauter de cette pointe là à cette pointe là Vous voyez, regardez ce qu'il y a en dessous Mon vélo il est là, il y a plus qu'à Regardez le dispositif j'ai mis un trépied géant. Avec ça, normalement tu seras loin du vide. Faut hein. mettre un petit pouce bleu pour Jordan, hein. il est en stage euh, ouais, est avec compliqué. moi pendant 8 semaines. Voilà. C'est le début du stage, faut pas le perdre. J'ai besoin de toi encore. Oh, en plus ça existe vraiment. Ces oh, cailloux là il a plu toute la semaine. Euh, oh, oh, oh, oh, oh on va pas aller par là. C'est hein. <rire> plus dur à pied qu'avec le vélo. <rire> Dispositif en place, c'est la distance de sécurité. C'est pas anti-Covid, c'est anti-vertige. Voilà, ça, il peut filmer là. Ouais, ça passe. Nickel. Bah allez go. Il aurait fallu un hein, fréquence cardiaque, tu vois pour vraiment voir Pff, ça fait flipper là. Je vous montre un petit peu je tends le bras oh, lolo. du coup on part de là tranquillou, un saut sur la roue arrière ici ça bouge pas en plus cette fois ou ça bouge un peu en plus la vie, à la limite elle va tomber quoi Oh lolo. je pense que ça tient pour une fois mais pas deux quoi. Allez go. Le premier, c'est fait. Je vous montre un deuxième. Le saut est encore plus gros et le vide, bah, c'est toujours le même. Hein. Cette fois-ci, on va pas faire plus. C'est juste là-bas. J'en ai vu un deuxième là. Viens voir. Le deuxième que j'ai vu, il est ici. Et là, euh, c'est pareil. Je sais pas. Non, ça a l'air de tenir cette pierre. Ça sera mon atterrissage ici. Là, tu vois le vide. En gros, c'est de partir de là, vous voler jusqu'à là. Mamamia. Et le départ, c'est pas un truc qui est très précis. Je vais partir de la mousse là. Qui s'en va d'ailleurs. On va la laisser quand même. Et là, hop, regardez. Les pieds dans le vide. Il y en a qui ont peur. Hein. L'impression que je suis en mode parapente. Même sensation là, hein, les gars. Serein ou pas Allez c'est la vidéo du vertige En vrai même à pied j'ose pas y aller hein. Je préfère largement y aller en vélo Ça glisse vraiment avec les chaussures là Juste là Je comme ça oh. Allez il faut monter De Celui-là il était chaud, plus dur que le premier. Et maintenant on va s'en faire un troisième. Vous allez voir il est juste là. Il devrait être pas mal aussi je pense. Venez voir. Troisième gap, ça va être de faire ce qui est derrière moi. En gros, moins de vide mais plus de distance à sauter. Par de là-bas et j'arrive ici. Voilà, 2m50 dedans. <musique> là il est beaucoup plus long mais on arrive dans de l'herbe bien sécure chez mon petit cœur là qui a reçu aujourd'hui bon bah voilà parmi ces trois déjà lequel était le plus impressionnant pour vous est-ce que c'est plutôt la distance est ce que c'est plutôt les trucs un peu avec beaucoup de vide où je risque de tomber euh, bah, marquez moi dans les commentaires et on va continuer euh, cette vidéo des sensations fortes on va faire un petit stop on est en haut en montagne donc j'ai quand même pris l'enduro il y a deux trois petits trucs vous allez voir qui peuvent être sympas. je vais le prendre et après on se retrouve en bas de la ville il y a un pont toujours rêvé de le faire il faut monter dessus traverser Ben bah, bref vous allez voir vous verrez tout à l'heure mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo avant de prendre l'enduro on va essayer et justement pour en faire la comparaison Des fois avec le trial on peut monter très haut Mais un truc comme ça où ça se joue beaucoup sur la vitesse avec le trial Des fois c'est pas forcément le mieux Du coup je vais voir si je peux le monter avec le trial Et après je change et je prends l'enduro et on verra En plus il y a des orties là sur le côté aussi si je tombe je tombe dans les orties ah. arrive plus vite été simple hein. je suis sûr qu'avec l'enduro ça va être plus simple j'ai vraiment envie de voir on change on revient sur le même spot Hop. merci à bang qui m'a donné d'énergie pour cette vidéo il en a fallu des vidéos comme ça à sensation c'est souvent démonétisé sur youtube et tout ça du coup bah, j'ai besoin de chercher des partenaires et merci à bang une boisson sans sucre sans calories ça arrive maintenant en france ça faisait un petit moment que c'était que aux états unis en allemagne aux pays bas et là ça arrive en france donc vraiment renseignez vous bang Énergie, c'est la boisson qui va concurrencer les autres Allez, let's go. Ouh, ça fait le finalier. Mais je suis déjà en haut. Et mieux qu'avec le trial. Partir un poil plus vite, mais ce sera bon. À partir de là, let's ball. Allez moi cette vue Belle vue de Grenoble Franchement ici très stylé vous venez en été Quand c'est ouvert en plus vous pouvez manger une petite crêpe Boire un petit café On est bien voilà c'est encore fermé On est encore un peu trop tôt dans la saison Ce que je vais faire vous avez vu il y a plein de crêtes avec vraiment de l'air Des trucs vraiment un peu engagés aussi Mais qui craignent un peu moins du coup je vais mettre la caméra 360 Et on va essayer de se faire des petits plans stylés pour terminer euh, ce premier spot Et puis on se retrouve après juste à Grenoble Pour comme je l'ai dit un défi complètement fou Et ça sera certainement demain Parce qu'avec le couvre-feu là on est encore en couvre-feu euh, On aura peut-être pas trop le temps On se retrouve demain Allez à toute Bon, on a laissé passer la nuit, il a plu toute la nuit Mais là on a une petite éclaircie, du coup on est le lendemain Et on va se rendre sur ce nouveau pont Il est juste à côté, là on est à crawl à côté de Grenoble Il y a trois arches, vous allez voir, bah, monte avec moi et puis On va voir ça déjà, voir si c'est possible Parce que je sais pas encore si c'est possible Je suis juste passé devant en voiture et je me suis dit Celui-là, il faut que je tente Donc on va aller voir, faire les repérages et si c'est possible, on essaiera voilà le pont, du coup tu vois il y a trois arches avec des photos au milieu. Il y a vraiment des poteaux au milieu, je me demande s'il n'y a pas moyen de traverser d'une arche à l'autre, tu vois. en dire de faire les trois. Ce qui est chaud, tu vois, c'est qu'il y a une petite barrière quand même avant, c'est pas comme l'autre pont que j'ai fait, il faut monter sur la barrière déjà. Ça a l'air jouable, le truc c'est que vous le voyez, il y a beaucoup de voitures qui passent. Donc interdiction de tomber. Et surtout ce qui est compliqué c'est qu'il faut déjà monter là-dessus avant de pouvoir aller sur le pont. C'est pas comme l'autre pont que j'avais fait dans une autre vidéo. J'arrivais à fond et je pédalais. Donc là je vais prendre le trial, monter ici, rouler sur cette petite barrière. Là, je sais pas si j'arriverai à pédaler parce que c'est quand même très raide et j'ai pas d'élan. Donc soit je le fais un peu en mode trial, les freins bloqués, soit j'essaye de pédaler. Et là je vais monter à pied déjà. Et je vais voir si c'est possible de faire cette traversée là parce que ça a l'air légèrement incliné. Et si c'est trop incliné, ça va être compliqué. On va voir ça. Du coup on arrive là, il y a que monter là. Déjà là, c'est assez glissant. Tu vois Après ici ça va ok. Là où c'est peint le début il glisse un peu Et ça va être ici le moment fatidique de la vidéo Il va falloir euh, traverser ici Est-ce que c'est solide J'ai la pression de ouf Là vous voyez les voitures qui passent À pied écoute, ça a l'air de tenir hein. En gros j'arriverai là Là je roule je roule Là Mamma mia Là il faut redescendre Toi le vite quand même sur le côté hein. Sans que ça glisse Tac Et là hop hop hop hop, hop. Ok Ça a l'air très très chaud Regardez le truc Mamma mia J'ai déjà les mains moites juste d'avoir fait ça. Avec le vélo ça va vraiment être eh, très, très très chaud les gars. Ça va pas faire rigoler hein. Vu qu'ici il est un petit peu abîmé, t'as vu, il y a de la ferraille qui sort là. Quand j'étais là-haut ça a un peu secoué, mais je pense c'est quand les voitures passent sur le pont ça fait vibrer du coup cette partie-là. Il y a une petite sensation bizarre. Mais bon, du coup, ça, faut y aller. On va sortir le vélo. On va vérifier surtout que tout marche. Que là, on n'a pas le droit à un problème mécanique fonctionne Et là vu que je vais le faire vraiment qu'une seule fois je pense Je vais mettre la caméra sur la tête, peut-être une caméra en chesty là La caméra qui sera à l'extérieur comme ça on aura au moins trois plans Ce qui est important c'est de le lancer quand on le sent vraiment quoi Là là ça va je suis assez confiant, on va aller s'équiper et puis let's go C'est le grand maman voilà j'ai l'impression que j'ai les mains moites Je sais pas vous mais c'est beaucoup plus dur que l'autre pont que j'avais fait hein là il faut commencer à déplacer en haut, se tourner, se repositionner. La poutre du milieu elle est pas plate, elle est légèrement inclinée avec de la petite mousse dessus. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont marché dessus pour le nettoyer. Donc euh, il y a encore un petit peu de mousse et tout. C'est assez chaud. Et le truc compliqué que j'ai pas dit, c'est que vu que je vais le faire avec le trial, j'ai des patins hydrauliques, vous savez, ça freine très fort. Alors pour la montée c'est très cool, ça va bien freiner. Par contre pour la descente, c'est pas comme les freins à disque où c'est régulier, c'est tranquille. Si ça va me faire des à voire même déraper. Et c'est ce qui peut me poser un petit peu de soucis dans la descente. Donc je vais vraiment y aller très doucement et je vais essayer de vraiment contrôler ma descente Allez, let's go Payeur. Ah j'en peux plus j'ai le cœur qui bat à 10 000 les gars ah, J'ai l'impression que j'ai fait un effort de 3 quarts d'heure là j'ai des courbes battues et tout Wouh Et voilà le truc de dingue les gars J'ai risqué ma vie J'ai entendu des gens en bague Ils disaient t'es un malade machin Je pense qu'ils avaient peur que je leur tombe dessus Bon un maximum d'abonnements, 2 pouces bleus Regardez les gens ils se sont arrêtés aussi Ça fait plaisir Parce que vous le voyez pas des fois dans les vidéos On risque nos vies C'est pas pour la vue C'est juste pour un défi personnel J'espère que vous avez kiffé aussi cette vidéo comme moi Pense à liker à t'abonner Et on se retrouve pour une prochaine Ciao les gars